Et salut à tous, c'est Nem, et on est reparti du coup pour un nouvel épisode du coup de Dragon Hug, on est sur l'épisode euh, du coup 3 Donc l'épisode précédent on avait du coup fait du coup c'est le champ pour les vaches, enfin le champ, on avait fait l'enclos pour les vaches euh, Je vous propose du coup de cette fois-ci faire euh, un enclos pour les moutons, voilà bah, quitte à faire, hein, on, va, on va tout faire ça correctement On va, on va faire ça euh, peut-être, euh... on va mettre les moutons à côté je pense hein, tout simplement Hop voilà, donc vous voyez, ils sont là. Hein. Euh, ok. Tac. Donc, on va pouvoir faire cet enclos. Je vais mettre à cure aussi du, du steak. Ce sera le mieux. Voilà. Ok. Donc, eh ben, on est bon. Hein. On va pouvoir prendre un peu de cobble et on va se faire du coup un tout nouveau encore un, Encore un enclos. Ah bah ben, voilà. On avait déjà du, des murs. On en a encore un peu plus. Voilà. Ok. Euh, où est-ce que je pourrais mettre du coup le champ avec les moutons euh, Peut-être ici. Voilà, un peu surélevé. On va, on va le mettre là. Ça. Tac. Voilà. On va le mettre ici. Au moins c'est tranquille. Voilà. Et ici, on va retirer toutes les herbes. Ça va faire un peu mieux. Et voilà, donc du coup, on est reparti pour une nouvelle euh, vidéo. C'est super. Euh, voilà, j'ai retrouvé un peu de temps pour tourner. Euh, voilà, donc... Euh, parce qu'on ne dirait pas, mais ça prend quand même pas mal de temps à tourner euh, tout ceci. Voilà, hop. Allez, on va on va essayer de faire au mieux. Et on retirera hop, cette ligne-là. Voilà, hop, hop, hop. Hmm, Qu'est-ce que je fais d'ici On va affiner... Voilà. Okay, bon. bon bah c'est sympa. Hein. On va pouvoir euh, faire du coup euh, un petit enclos pour les moutons. Euh, c'est je me suis dit que ce serait le, le mieux vis-à-vis hein, -vis de. Hop. Au, mo au moins les enclos sont pas euh, mélangés. Tac. Voilà. Ok, bon, on a bientôt terminé ça. Voilà. Pour le moment, on va laisser une ouverture et on va, gu on va guider les boutons euh, vers euh, bah, ici. Hein, tout voilà. Pareil, hein, j'en profite pour, dé pour débroussailler un peu. Ici, un peu trop d'herbe. Voilà. Tac, tac. Voilà. On va dormir. Donc du coup en dormant on va passer la nuit là parce que vraiment j'ai pas du tout du tout du tout envie. Euh, j'ai pas du tout envie de, de me taper les mobs. Ça, ça vous intéresse pas c'est ça Allez venez. Vous pouvez le faire les gars. Hop on va casser un mur directement. Non ça vous intéresse pas Bah ben, dis donc. Ok, voilà. Il me faudrait les deux moutons, s'il vous plaît. Ok, donc là, on va simplement du coup les amener sur le prochain champ. Hop, voilà. Hop, on a dit qu'on les faisait rond, passer par là, et voilà. Et eh bien c'est très bien, ils sont emprisonnés. Allez. Voilà. Bon, ça y est, c'est fait. Déjà, ça c'est bien. On va faire un peu quelque chose d'un peu plus joli. peut-être faire comme ça voilà hop au moins on est bon donc euh, maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir euh, repartir en build je pense on va aller miner hein, euh, ce sera le mieux pour, euh, pour avancer déjà on a, on a un full stuff presque un full stuff on va essayer de faire mieux hop hop hop là C'est bien de faire un peu d'ordre à chaque fois, hein. c'est le mieux à chaque fois. Voilà. Ok. Alors, j'ai fait un x-ray, mais ok. <rire> Oups. C'était pas prévu. Hop, donc voilà. Et peut-être pourquoi pas euh, agrandir ce champ ici. On va l'agrandir vers la droite. Hop. Donc là, hop. Donc ici, on a 4. 1, 2, 3 et 4. On va pouvoir faire par là. Et voilà. 1, 2, 3 et 4. Ok. Bon, ben voilà. On va faire du coup encore un champ. Euh, je, je, je fais ça exprès. Hein. C'est... Euh... Je pense que c'est vraiment important qu'on soit euh, clairement euh, clairement euh, indépendant au niveau nourriture. Au moins, euh, on, sera, on sera vraiment mieux. Ça, il n'y a pas photo. Tac. Voilà. Hop. Et donc ici, bah, on a juste à mettre une lignée de, de dos juste ici. Euh, non putain je suis vraiment con. C'est pas ici, c'est 1, 2, 3 et 4 ici. Voilà. Donc on met de l'eau ici, on met les graines et on va pouvoir passer au, à autre chose hein, tout simplement. Parce que bon, de toute façon, euh, Les enclos, il va falloir quand même qu'on fasse autre chose pour que ça pousse. Enfin, les enclos, les, euh, les champs. Donc dans tous les cas, il va falloir qu'on fasse autre chose. Hein. Qu'on le veuille ou non. Hop. Voilà. Ah, la canne à sucre a poussé. Non, ça c'est. Voilà, ça c'est cool. On en aura besoin pour la suite pour faire du sucre. Voilà, logique pour de la canne à sucre, j'ai envie de vous dire. Euh... Tac. Euh, oui, j'ai rajouté, donc euh, on avait dit que l'aventure était euh, sans mode, euh, évidemment. Donc j'ai juste rajouté Opti là Optifine, et j'ai mis euh, de quoi pour, pour savoir les crafts, parce que vraiment, euh, j'en avais marre, euh, j'ai vraiment euh, galéré pour faire le lit, si j'ai bonne Ou euh, je sais plus c'était quel craft euh, dans l'épisode dernier où j'ai galéré, donc je me suis dit, bon, voilà, ça, ça, ça impacte pas du tout le jeu euh, en soi, c'est juste pour, euh, pour ceux qui n'ont pas de mémoire comme moi tout simplement donc enfin euh, en même temps c'est pas que j'ai pas de mémoire c'est qu'il y a des crafts de... vraiment je les fais jamais donc euh, vraiment euh, typiquement euh, voilà c'est un peu euh, complexe euh, ici moi j'avais besoin de, de saut d'eau et euh, c'est tout si j'ai pas de mémoire ouais on va prendre des torches aussi tac voilà Que je vais pouvoir rattraper ce qui est en dessous. Bon. Tac. Et on remettra des carpettes après bah, selon notre ferme, notre ferme à mouton hein, là-bas. Voilà. Alors oui, euh, je pense que dès qu'on aura battu dragon, ce qui serait super bien, ce serait de Hop, pardon. ce serait de faire euh, pas mal de fermes automatiques. Typiquement bah avec des villageois faire une ferme à or, euh à faire pardon pour les euh, golems. Hop tac voilà tac tac tac ok typiquement voilà donc là hop la terre est en train de se faire irriguer hop. voilà là voilà. ok on va pouvoir planter les graines et, et puis basta on va faire on, on ira faire autre chose <rire> clairement on ne devrait pas avoir assez de graines pour euh, tout hop non bon <rire> ok je vais aller voir s'il me reste des graines dans les coffres Bon. bon on l'améliorera après hein. hop. hop voilà on va essayer de mettre à peu près symétriquement par rapport à la en face voilà bon ok on verra ce que ça donne euh... on verra ce que ça donne après Voilà. On est bon. On va pouvoir passer en, mi en mine, je suppose. Et pour cela, juste, je vais prendre voilà, un peu d'eau. On va faire un peu le, le tri et on va partir. Voilà. Tout simplement. Voilà. Euh, de la terre, c'est bien. C'est bien d'avoir des blocs euh, avec soi. Alors, encore une fois, il y a Alexa qui parle. Alors, tu vas te taire. <rire> je sais vraiment pas ce qu'elle a là à chaque fois, parce que je dis pas de mots clés hein pourtant donc euh, je sais pas. Euh, je lui demande rien et elle me parle. C'est la deuxième fois et d'habitude elle le fait vraiment pas. On dirait que c'est que quand je tourne qu'il faut qu'elle parle. Je trouve ça trop drôle. Mais bon, voilà. Voilà donc sodo torche. Voilà, c'est c'est qu'une question de survie on va dire. Hop, voilà. Et euh, oui je finis juste ici on va mettre des bûches voilà parce que ça manque hein. et on va mettre euh, on va mettre des escaliers ouais, il va en falloir plus hein. voilà normalement ça suffira hein, ça. hop ah oui, d'ailleurs, euh, on va pouvoir utiliser, vous savez, euh, une source d'eau. Euh, ça, ça, ça va, vous savez, typiquement, ça va nous faire des graines. Donc on va, on, on va pas se prendre la tête à tout casser à chaque fois. Juste poser un seau d'eau. Et ça nous fera un peu, un peu de graines en plus. Hop. Vous voyez, typiquement, voilà, ça fait des graines. C'est magique. <rire> Hop. Voilà. Donc, euh, ouais, ça, ça va lui, là, lui donner un peu plus de gueule. Hein. Ouais, bon, il faut que je monte. Je <rire> chaud. Hop, allez, tant pis. On va monter comme ça. Hop. On pose le toit. Et... Ça fait 30 minutes que je dis qu'il faudrait qu'on descende en mine. Je hein. <rire> suis vraiment pas décidé. Hop, Je peux pas poser. Hein. Bah, C'est pas possible, là. Hein. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Hop. Tac, tac, tac, tac. Tac. Voilà. Il va nous en manquer un tout petit peu. Donc on va faire ça. Hop. Alors, je sais pas d'ailleurs si on peut faire une ferme à bois automatique. Je ne suis pas du tout, je crois je crois vraiment pas. Ça m'étonnerait. Hop. Je suis vraiment une brêle. <rire> voilà, tac. <tech. rire> Putain, je suis mauvais en construction, c'est un truc de malade. <rire> Hop. Voilà, on remonte. Et voilà, ok. <rire> c'est bon on va mettre aussi des torches à la limite ce sera mieux hop voilà ok déjà ça va lui faire un, une meilleure une plus belle tête disons oh, voilà tac voilà bon du coup déjà on est mieux <rire> voilà ça me stressait d'avoir une maison pas finie donc déjà que je suis mauvais alors en plus je vais pas commencer à faire du build euh, pas fini disons <rire> ok, alors j'ai du bois sur moi C'est bien, c'est tout ce qu'il faut Et euh, bah c'est tout hein. on, va aller on va prendre un four Voilà, four, charbon Ok, bon bah c'est bien On peut descendre Voilà Ok, et eh ben on va, on va en mine, on va en mine, c'est bon. Tac, voilà. Est-ce que le champ est assez éclairé Ouais, on est bon. Je vais mettre peut-être un ici, ça va pas nous tuer. Voilà. Hop Du coup, c'était dans la montagne hein, que j'ai accédé euh, à la mine. Je me rappelle plus du tout où exactement. Yes <rire> Où est-ce que c'était Ah voilà, c'était là-haut. Euh, je crois. Hein. On dirait qu'il y a des torches là-haut. Ouais, ouais, c'est ça. Hop, il y a une ouverture. Voilà. C'est ici. Alors... Oula C'est dangereux. <rire> à la limite, hop, on va faire ça. Je vais casser... A chaque fois que je vais descendre, on va casser un bloc. Et on va y mettre un des Hop. Voilà. Tac. Ça va nous permettre de remonter de la mine beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment cool. Hop. Voilà. Avant de faire un système, sûrement, on va faire un, sûrement un système de cartes. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà, hop, voilà, ici, hop, donc ça va, c'est pas, pas dur, c'est pas dur à faire, il faut juste un peu de courage, <rire> hop, alors ici, Ok. Voilà. On a bientôt terminé. Hop. Hop, je pense que la piste. Ok. Hop. Hop. Hop. Hop. Laissez-moi vérifier un petit truc. Euh... Ok. Bon. Voilà. Donc, là, on va pouvoir, du coup, mettre. Euh... On va pouvoir mettre des escaliers et ce sera beaucoup plus simple. <rire> voilà. Tac. Alors, pourquoi pas. On va continuer tout droit, hein. on va pas se prendre la tête. On avait découvert toute une galerie, tout un réseau de galeries, mais euh... j'ai pas envie d'y retourner. On va essayer de retrouver d'autres grottes, pas explorées déjà. Hop, alors petite technique. Quand il y a du gravier qui qui est là, hop, on met une torche. Et ça casse le gravier automatiquement. Voilà, c'est cool. Petite technique. Et typiquement, bah c'est sympa, ça vous fait du gravier gratuit. Hein. Enfin, en tous les cas, vous le payez pas. Mais là, c'est beaucoup plus simple, vous voyez. Tac, hop, voilà. Hop. Bon, euh, est-ce que j'ai le courage d'aller chercher ce fer Non. <rire> Quoi continuer Allez On veut trouver la grotte Ok, ok, bon, voilà, j'ai eu quelques retours déjà sur la série, c'est sympa, euh, ça m'a fait plaisir de, de voir euh, que ça vous intéressait, euh, qu'il y, a, y a eu, euh, d'ailleurs, il y a eu quelques pouces bleus, voilà. de toute façon, je demande pas euh, un nombre de réactions excessives, disons, mais voilà, du coup, bah, ça m'a fait bien plaisir euh, de voir que, bah, que la communauté est toujours là, après euh, bien des années, <rire> donc voilà, c'est sympa, donc merci, ouais, merci pour... Euh, pour votre attention à chaque fois, c'est trop cool. Euh, surtout que, bon, bah. Euh, c'est vrai que là, je fais des vidéos d'une taille assez grande. Mais c'est vraiment. Euh, c'est vraiment euh, mieux, je trouve. Dans le sens où. où J'aime pas trop les vidéos qui. Enfin. J'aime pas trop euh, sur. Euh, sur euh, comment dirais-je. Euh, donner trop d'énergie à une vidéo en faisant 500 000 cuts, etc. Donc voilà, du coup. Hop voilà C'est pas possible <rire> Ok Je crois que je vais abandonner cette direction et on va aller trouver une autre grotte Allez on va faire ça Hop juste on prend le fer euh, le le charbon ça nous fera ça en plus mais là, pour l'instant, on n'a pas trouvé grand... beaucoup de diamants. On en a trouvé qu'un seul, je crois. Et un seul, c'est pas beaucoup. Hop. On va faire une pioche. <rire> Attendez quoi Ouais, bon, je vais pouvoir me faire quand même une pioche en fer. Vous inquiétez pas, on va ruser. Hop, voilà. Bon, ça me, fait, ça me fait gaspiller du bois, hein, mais bon, tant pis. Voilà, donc on va se faire, faire d'abord une, une pioche en pierre. Hop. On va miner le fer qu'il y a là. Hop. Voilà. Et enfin, euh, bah on va pouvoir euh, le faire fondre pour se crafter une petite pioche. Voilà. Et celle-ci, on peut lui dire au revoir parce que. Hop, On va lui dit au revoir. <rire> Et voilà, on a notre fer, on va pouvoir faire notre pioche. Ok. Voilà. Donc, on repart pour. Euh... Le début de la mine, on va aller euh, clairement, euh, on va retourner dans les, <rire> dans les, dans les anciennes grottes qu'on avait vues. Mais euh, voilà, je me suis dit peut-être euh, on pourrait, euh... voilà, hop, on aurait pu ruser, mais non. <rire> Là, ça veut pas. Hop, voilà. Où est-ce qu'elle est qu l'entrée les... qu de la Voilà, Je crois que c'est là-bas. Voilà. Ok. Et donc du coup, il y a plein d'endroits qu'on n'est pas allé Typiquement, ici, je ne l'avais même pas vu, vous voyez Hop. Hop. On va Ah putain, c'est pas possible. Ok, tac, tac, tac. Oh, il y a de l'or. Super. Ok. Et par contre, ça fait vraiment bizarre. C'est vraiment pas une grotte... Euh... C'est vraiment une grotte euh, atypique parce que là, ce, ce forme cylindrique, euh, vraiment... vraiment hyper étonnant, je trouve. Bon. Hyper décevant, mais étonnant quand même. Hop. Je vous jure. Ce gravier, je le déteste. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Hop hop, hop hop hop. Voilà. Donc là ça c'est bon. Hop. Bonjour. Je te déteste. Voilà. Et c'est bon. Bon bah voilà, on a fait le tour de cet endroit-là. Mais c'est vraiment bizarre, hein. c'est vraiment une forme cylindrique. Ça m'a vraiment étonné. Hop, on a oublié. Hop hop hop. Voilà. C'est Pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Ah, Est-ce qu'on va trouver du diamant C'est ça la question. Hop là pour l'instant, on a de l'or aujourd'hui. C'est ma bah, foi fort, fort sympathique, hein, évidemment. On va pas s'en plaindre. Hein. Oh, du rubis, du rubis, qu'est-ce que je... Du lapis toujours pas, c'est de l'émeraude Vraiment, je suis trop fort aujourd'hui. <rire> OK. Hop. Tac tac tac. On a on s'éloigne hein, vraiment de la base là, on doit être hyper loin quand même. <rire> Hop. Et on n'a plus rien ici. Bon, et eh ben, ok. Hop. Bon, bon, on aura un peu avancé. La question que je me pose, c'est, est-ce euh, qu'on va y arriver Est-ce qu'on va arriver à repartir d'ici Je suis perdu. Et je suis le pire en orientation, donc. Euh... quest ce que je vais, non <rire> Attendez. C'est pas possible. Okay. ok. Ok, on est bon. Et donc, euh, voilà. Je, je, je sais que là il reste pas plus grand plus grand plus grand temps euh, voilà, pour pas faire des épisodes de 40 minutes. Même si moi ça me gênerait pas, hein, mais après ça fait un peu lourd. Euh. Parce que 30 minutes ça va, mais après euh, plus c'est compliqué. Donc bon, on, on va rentrer plus plutôt et puis on, on ira dans cet endroit une prochaine fois. Voilà, hop. Je <rire> sais pas si j'avais exploré ici. Hop. Bah non, ça ici j'avais j'avais oublié. Bon bah on explorera aussi. Euh <rire> On explosera, on explosera, on explorera aussi euh, du coup cet endroit. À... Voilà. Bah c'est bon. Euh... Ok, est-ce que j'ai beaucoup Ouais j'en ai beaucoup. On va faire... Tac. Une table de craft et on va poser du coup les escaliers. 32, hop, voilà, tac, normalement, voilà, bon, on va poser ça, tac, tac, tac, tac, tac et du coup ça, ça nous fera aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. On essaiera de faire aussi un système pour descendre rapidement dans la mine, peut-être avec des cartes ou quelque chose comme ça. Ce serait drôle. Hop. Tac tac tac. Voilà. Et là, typiquement du coup remonter, ce sera beaucoup plus rapide. Voilà. Ok. Pas de graines, mais on va pouvoir essayer. Ok, je suis pas fort en job non plus. Ok, oh, <rire> euh, du coup, bah, une petite ellipse, hein, mais bon, ça arrive. Euh, on est bon, on va du coup récolter le champ. Ensuite, on va mettre du coup nos, on va mettre comment s'appelle nos... nos minerais du coup à cuire. Voilà. Pourquoi pas réfléchir à aller au, na... sur, le... enfin, au nether, du coup. Je sais pas si ce sera dans la dans le prochain épisode ou pas. J'en ai aucune idée. On verra bien. <rire> voilà. Tac, le deuxième. Il est là. Hop. Voilà. On est bon, d'accord. Ça c'est bon. Et je sais pas, voilà, il y a un petit Donc on va pouvoir faire reproduire nos vaches et nos moutons. Et du coup, bah. Ça, ça. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire à la fin d'une vidéo. Voilà. Hop. Avec lui. Ah ok, il y avait juste pas les particules. Hop, euh, y avait les détails particulier son parce que là vraiment c'était la pire des choses moi je veux des particules <rire> vidéo settings euh, je sais plus je sais je sais plus ah et voilà voilà tac voilà c'est ça <rire> okay. mm. Voilà, on est bon. Et eh ben, euh, c'est super. Voilà, donc du coup, on a terminé notre premier épisode. Euh, voilà. Donc, euh, alors, donc, voilà, j'espère je, que cet épisode vous aura plu. Euh, N'hésitez pas du coup à lâcher un like, hein, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là. <rire> c'est que vous avez beaucoup de courage. Moi, du coup, bah, ça me fait plaisir euh, de vous partager toute cette aventure. Et euh, moi, je dis, objectif euh, de l'épisode suivant, c'est d'aller dans le nether. On, on va voir ce que ça donne, tout simplement. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée. C'était NEM. Ciao, ciao